Pour veiller à l'accessibilité d'un document, une description du contenu visuel doit accompagner chacune des images informatives déposées dans le document. Ainsi, les élèves parviendront à se faire une représentation des images. Les images informatives ajoutent un complément d'informations au texte. Les images décoratives sont généralement choisies pour leur aspect purement esthétique. Voici comment créer du texte de remplacement en utilisant Microsoft Word. Tout d'abord, sélectionnez l'image et faites un clic droit à l'aide de la souris. Un menu apparaîtra. Cliquez ensuite sur « Modifier le texte de remplacement ». Décrivez l'image dans la zone de description en fonction de son intention. Lorsque vous avez terminé la description de votre image, cliquez sur le « X » à droite de la fenêtre votre texte est maintenant prêt à être lu par une synthèse vocale ou par un lecteur d'écran. Une jeune fille face à un loup dans la forêt. Si le nombre d'images informatives déposées dans le document est trop nombreux, il est possible de cibler les images qui ajoutent le plus d'informations au texte et de décrire uniquement celles-ci. Le but étant d'éviter une surcharge cognitive chez les élèves pendant leur lecture. Un petit pas pour l'inclusion, un grand pas pour le plaisir de lire.